Pour installer le plugin sur Chrome, vous cliquez sur le lien à l'adresse rebirad.eu, vous cliquez sur « Ajouter à Chrome », Ajouter l'extension. Pour que l'icône soit toujours visible, vous cliquez sur le petit icône de puzzle et la petite épingle, et vous l'aurez toujours visible dans la barre d'outils. Vous cliquez dessus et sur la petite roue pour choisir la langue dans laquelle vous voulez que le plugin s'affiche, et c'est installé. Pour installer sur Firefox, c'est le même principe. Vous cliquez sur le lien donné à l'adresse rebirado.eu Ajouter à Firefox. Ajouter. OK. Vous cliquez sur l'icône puis sur la roue pour choisir la langue du plugin. Et c'est installé. Pour l'utiliser, c'est simple. Vous visitez un site dans une langue, ici le français. Vous cliquez sur l'icône de LinguaPier, vous choisissez la langue d'origine, la langue de sortie, vous cliquez sur traduire et vous avez le même site exactement sauf que maintenant il est en occitan.